Salut à tous, salut bon appétit pour ceux qui nous regardent à midi et bon, euh, bon ramadan à ceux qui jeûnent. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Lucas Chancel. Salut Lucas Salut Ludo, bonjour à toutes et à tous. Lucas Chancel, il est économiste, il est co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'école d'économie de Paris, il est prof à Sciences Po, c'est un des grands spécialistes en France et dans le monde des inégalités. Il a aussi bossé sur les inégalités d'émissions de gaz à effet de serre et là en ce moment il, a, il prend des positions sur les vaccins, sur le Covid, du coup un entretien très riche en perspective. Si vous avez des questions, posez-les à n'importe quel moment de l'entretien, on se fera un plaisir de les relayer plutôt vers la fin. Et je vous donne, avant qu'on commence plus ou moins le déroulé qu'on a en tête pour cet entretien, on va commencer par parler euh, bah, des vaccins sur le Covid, parce que Lucas Chancel, avec d'autres, est un de ceux qui, qui militent pour qu'on ouvre les droits de propriété et qu'on euh, on fasse sauter les brevets sur les vaccins pour favoriser euh, bah, l'accès aux vaccins partout dans le monde. Du coup, on va commencer par aborder cette question. Et puis ensuite, on va parler des inégalités, de l'impact de la crise Covid sur les inégalités, des inégalités en général, de comment réduire les inégalités avant, après le Covid, que faire est-ce qu'il faut, Comment faire une fiscalité juste Comment réduire ces inégalités Et puis à la fin, on risque d'aborder ces questions d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà un peu le déroulé prévu. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et moi, je vais lancer la première question à Lucas. Euh, Lucas, euh, bah, comme je viens de dire, avec d'autres, tu euh, milites beaucoup euh, bah, pour qu'on fasse sauter les brevets sur les vaccins contre le Covid. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi quel serait l'intérêt de faire sauter ces euh, brevets sur les vaccins D'abord, je pense que c'est une question extrêmement importante aujourd'hui. Et euh, pourquoi est-ce qu'on parle de ça eh Bien Parce qu'une euh, euh, grande partie de la population mondiale n'a absolument pas accès aux vaccins aujourd'hui. Hein, c'est la galère en Europe pour accéder à des doses. Mais euh, dans, euh, si on regarde en, en Afrique, il euh, n'y a pas du tout de doses disponibles. Et le problème, il est à la fois pour ces pays, pour ces pays pauvres, pour ces pays à bas revenus, mais aussi pour les pays riches, c'est le problème de, du développement de variants. Et on est déjà en train de voir que notamment le variant sud-africain est plus résistant à nos meilleurs vaccins. Il est plus résistant au vaccins Pfizer-BioNTech notamment. Le variant brésilien, c'est aussi probable que ce soit le cas. Et euh, en, en, en laissant courir ces vaccins, en ne vaccinant pas la, to la totalité de la population mondiale cette année, eh bien, on prend des risques énormes de réinfection de toutes les populations qui auront déjà été euh, infectées. Donc il y a un enjeu éthique, il y a un enjeu moral, mais aussi un enjeu très stratégique pour les pays riches en fait, dans leur propre stratégie de vaccination euh, nationale. Et du coup... Que, que faire face à cet euh, état euh, des choses aujourd'hui Eh bien, les pays pauvres, les pays émergents demandent depuis euh, octobre dernier la levée des droits de propriété sur les brevets, sur le matériel médical lié au Covid, sur les formules des vaccins, avec un argument qui est simple qui est de dire, aujourd'hui, euh, ces vaccins qui, on, qui ont été inventés, notamment les plus euh, efficaces, sont couverts par des droits de propriété. Et donc, nous, pays émergents, pays à bas revenus, dans certains cas, en fait, on a des capacités de production qui ne sont pas utilisées pour produire ces vaccins-là. Euh, pourquoi À cause des droits de propriété qui sont euh, savamment gardés, protégés mmh. par euh, les firmes qui ont développé ces vaccins. Et donc, pendant l'épidémie covid levons ces droits de propriété. Comme ça, tous les labos du monde pourront à la fois faire des recherches, pour aussi développer ces, ces vaccins et pourront commercer avec d'autres pays pour vendre les vaccins qui auraient été produits à plus bas coût, dans des conditions un peu différentes probablement, dans les pays émergents, dans les pays à bas revenus. Et donc ça, ça permet de libérer... Les capacités productives au niveau mondial et ça permet sans retirer des doses aux pays du Nord parce que c'est ça qui est important ici c'est qu'il ne s'agit pas de retirer des doses européens qui en manquent aujourd'hui il s'agit d'en produire davantage dans l'ensemble du monde. Donc, euh, du coup c'est à la fois un enjeu euh, bah, d'égalité dans le monde de permettre à des pays qui jusqu'à présent n'ont pas accès au vaccin d'y avoir accès et en même temps bah, d'augmenter nos capacités de production pour gagner plus rapidement la course contre le virus c'est ça les deux arguments forts derrière la levée de brevet. Et j'enverrai peut-être un troisième. Donc, comme comme comme, comme tu l'as tu l'as bien résumé, le premier c'est l'argument éthique, l'argument moral. Le deuxième c'est l'argument de la stratégie vaccinale, de la de l'efficacité de notre propre stratégie vaccinale en Europe ou aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on se fera réinfecter si jamais on ne vaccine pas assez rapidement l'ensemble de la population mondiale. Et puis le troisième enjeu, je pense que c'est un enjeu aussi de géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certaines régions du monde, certains pays qui sont très en avance sur euh, comment est-ce qu'on va utiliser l'outil, l'arme des vaccins, pour faire de la géopolitique, pour ouais. se positionner dans tel ou tel pays. Je pense notamment à la Chine, je pense aussi à la Russie. Et ce sont euh, notamment la Chine des pays qui, en fait, à l'Organisation mondiale du commerce, là où l'Inde, l'Afrique du Sud et plus d'une centaine de pays émergents demandent cette levée des droits de propriété, eh bien la Chine euh, euh, se met du côté, se range du côté de ces, euh, ces pays-là, contre l'Union européenne et contre les États-Unis, qui depuis plus de six mois maintenant bloquent sur cette question, tout en disant publiquement, le vaccin doit être un bien public mondial. Donc ici, il y a un paradoxe, ici, il y a une langue de bois, ici, il y a un double langage qui est extrêmement euh, fort, qui est extrêmement puissant et qui va vraiment à, à rebours euh, de nos intérêts, euh, finalement, nos intérêts propres c'est juste euh, Pourquoi ils font ça, les États-Unis et l'Union européenne C'est pour des histoires de gros sous C'est pour faire des meilleures marges à Pfizer, qui d'ailleurs vient d'augmenter le prix de ses doses C'était à 12,5 euros la dose, maintenant c'est à 19 si on suit le président bulgare. Est-ce que c'est juste une histoire de gros sous Ou est-ce qu'il y a un autre intérêt derrière la crispation sur les brevets Parce que tout le monde a intérêt à gagner la bataille contre le Covid, c'est juste quelques milliards alors, non, tout le monde n'a pas euh, intérêt à lever les droits de propriété sur le vaccin. Euh, les, les, les laboratoires pharmaceutiques qui ont développé ces vaccins estiment qu'ils sont euh, en droit, en tout cas euh, pour euh, nombre d'entre eux, de récupérer les milliards de bénéfices qui vont aller avec. Mmh. Et donc, l'argumentaire le, le, de, de ce que les Anglais appellent « big pharma » ou les, des gros labos, c'est de dire… Euh, si on lève les droits de propriété sur ces vaccins, c'est vraiment terrible ce qu'on fait à la propriété intellectuelle, c'est vraiment terrible ce qu'on est en train de faire à l'innovation future. On va complètement désorganiser le marché et on n'arrivera plus, nous, les labos, à s'adapter aux variants qui arrivent. Et les chefs d'État européens, jusqu'à présent, ont complètement acheté ce discours en disant, mais non, on ne peut pas lever ces droits de propriété parce que sinon on n'y arrivera absolument pas à faire face aux futures phases de l'épidémie. Je pense que ce discours est totalement erroné et on, on peut expliquer euh, pourquoi. Euh, L'une des raisons euh, principales, c'est de dire que, en fait, on ne peut pas être moins fort collectivement dans nos, dans nos capacités d'invention euh, de nouvelles réponses à ces, euh, à ces vaccins, de trouver de nouvelles formules, de trouver de nouvelles manières de les produire si en fait on va rajouter des équipes en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, au Brésil, qui vont également travailler sur ces formules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie des découvertes qui permettent de produire ce fameux ARN messager, de le, de, de, de, de le produire à grande échelle, sont protégées par ces brevets. Et en fait, si on met plus d'équipes de recherche sur, sur ces sujets-là, eh bien on ne peut pas être moins bon, oui, on ne peut sûr. pas aller moins rapidement qu'aujourd'hui. Ça, c'est un premier argument. Et le deuxième argument, c'est vraiment que bon, bien, les Chinois, par exemple, ont produit des centaines de millions de vaccins, déjà de doses de vaccins, donc ils ont des capacités euh, de production. L'enjeu, c'est que leurs vaccins, et ça vient d'être dit cette ouais, semaine par bon. euh, le chef de la vaccination chinoise, c'est que ces vaccins sont, très, sont peu efficaces par rapport aux meilleurs vaccins sur le marché. Donc aujourd'hui, ce qui me semble vraiment urgent, c'est que toutes les usines mondiales produisent les meilleurs vaccins disponibles et pas des, euh, des, des, des moitiés de vaccins par rapport à, à leur taux de protection. Et, le, et donc ce qu'il ce qu faut faire, une fois qu'on aurait levé ces droits de propriété, ça peut prendre quelques mois et c'est pour ça qu'il faut aller extrêmement vite. C'est-à-dire réorganiser les chaînes de production, les usines en Chine, en Inde, pour qu'elles puissent produire du Moderna, du Pfizer, et qu'elle n'ait pas à payer des milliards de dollars de droits de propriété sur ses productions. Mais c'est pour ça qu'il faut s'y prendre aujourd'hui, et pas dans six mois, et pas encore à bien attendre bien sûr, bien sûr. plusieurs années de négociations là-dessus, comme ça a été le cas malheureusement sur les, tra sur les traitements VIH. Surtout si tu as un Moderna 2, un Pfizer 2, pour s'adapter aux futurs variants. Dernière question sur ce thème, est-ce qu'on a déjà une idée de, bah, de combien de bénéfices ont engrangé Pfizer, Moderna, euh, bah, sur les doses déjà vendues de vaccins Covid être il me semble, frais, il me semble. Alors, il me semble que Pfizer pour l'année 2021 annonçait euh, un chiffre de vente supplémentaire donc lié au Covid qui était supérieur à 10 milliards de dollars. Donc on est là, là on est vraiment sur sur des chiffres qui sont astronomiques. Ouais. Et quand on dit levons les droits de propriété sur les brevets, il ne s'agit pas de dire que euh, les chercheurs, les ingénieurs euh, et ceux qui ont pris des risques liés à ces vaccins ne devraient absolument pas euh, être rémunérés pour, euh, pour, euh, pour ce travail qu'ils ont fait. Là, il s'agit de dire que les méga-profits, les super-profits liés à cette pandémie catastrophique euh, ne devraient pas avoir lieu. Et il s'agit aussi de rappeler que l'essentiel des investissements qui ont été faits pour que ces vaccins puissent ouais. parvenir à nous sont le fait de la puissance publique, ouais. c'est le, le contribuable. Et donc... Qu'il y ait une collectivisation des risques et une privatisation des gains, c'est quand même une situation qui pose problème, particulièrement dans la situation actuelle. Ok, bah écoute, moi tu m'as convaincu, j'espère, euh, j'ai trouvé ton discours super clair, j'espère que ça que ça a réagi dans le chat. Si vous avez des questions sur ce point-là, n'hésitez pas à les poser, on y reviendra en deuxième partie. Maintenant on va passer à la partie inégalité. Euh, bah, et, euh, Lucas, avec, euh, la, avec le Covid, les économies étaient à l'arrêt. On connaît tous euh, une crise économique majeure dans le monde et en Europe et en France. Et j'aimerais savoir si euh, dans cette crise économique liée à la pandémie, est-ce qu'il y a des gens qui ont plus perdu et des gens qui ont plus plus gagné que la moyenne. Est-ce que cette épidémie, elle a renforcé les inégalités, elle les a accrues, ou est-ce qu'au contraire, elle les a resserrées Quelle est ton opinion, là, un peu à chaud sur les effets de cette crise sur les inégalités Alors, à chaud de ce qu'on en sait aujourd'hui, euh, pour répondre très brièvement, oui, euh, le, le, la crise Covid a exacerbé, accentué les inégalités sociales, les inégalités économiques. D'abord sur le plan sanitaire, ce qu'on sait euh, dans les études notamment menées en France sur les taux de mortalité euh, et euh, les écarts des taux de mortalité par rapport à la moyenne des années précédentes, c'est que les communes les plus pauvres ont été plus touchées que les communes les plus riches. L'augmentation Le, de l'excès de mortalité est près de deux fois supérieure dans les communes pauvres que dans les communes riches. Pourquoi Eh bien, euh, plusieurs, euh, plusieurs canaux euh, viennent expliquer cela. Déjà, la nature des emplois occupés dans les communes pauvres, sont des emplois qui étaient davantage au contact du virus. Euh, profession de caissier, caissière, infirmier, infirmière, aide-soignant, aide-soignante, agent de sécurité sont des professions qui n'ont pas pu euh, bénéficier du télétravail et qui ont été au contact du virus jusqu'à tard euh, dans la première vague. Ouais, C'est les premières lignes, Pre la fameuse première ligne, les premiers de corvée. Euh, surpopulation dans ces dans ces communes et donc euh, surpopulation dit aussi promiscuité, proximité avec le virus, c'est plus difficile de, de prendre ces fameuses mesures de distanciation sociale et peut-être aussi accès aux soins limités. Et donc, pour illustrer, pour illustrer cet argument-là, regardons la Seine-Saint-Denis, c'est le département français le plus touché par le virus, où le taux de mortalité est le plus fort, et c'est l'un des départements français les plus pauvres. Et donc ça, on le retrouve bien au niveau statistique, sur l'ensemble du territoire. Mais... Au-delà de l'impact sur la santé, il y a vraiment aussi cet impact économique, cet impact de la crise qui a vraiment lui aussi exacerbé les, les inégalités. Et ça, on le voit assez bien sur, sur notamment l'épargne. Et donc, euh, pendant cette crise, il y a toute une partie des Français qui, euh, euh, donc euh, profession de cadre supérieur euh, ou employés euh, qualifiés ou profession libérale à euh, revenus euh, euh, élevés ouais. qui, ont, qui ont pu épargner. Pourquoi Parce que euh, vous n'allez plus euh, en vacances euh, à l'autre bout du monde, vous allez moins au restaurant, euh, moins dans les lieux de culture. Donc, vous pouvez épargner. Vous allez peut-être faire davantage d'achats sur Internet, mais à la fin du mois, il reste... Voilà, il reste, il reste un petit pactole d'épargne et ça on peut le, on peut le, le mesurer également. Le Conseil d'analyse économique mesure que chez les 10% du haut, les 10% les plus riches, on a une hausse de l'épargne fin 2020 qui est de 2,5% par rapport à l'année précédente. Mais, c'est pas la même situation pour tout le monde. Ouais. Et si on regarde l'autre côté de la pyramide des revenus ou de la pyramide des patrimoines ouais. chez les 10 les plus pauvres, vous avez en fait une diminution de l'épargne qui est super, qui est, qui est plus forte que la hausse des, des plus riches, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de 2,8%, près de 3% de, de l'épargne. Donc c'est une désépargne, c'est-à-dire qu'on est moins riche, c'est-à-dire qu'on a dû puiser sur les maigres économies, si tant est qu'on en avait, on a dû puiser sur ces maigres économies pour joindre, pour joindre les, les deux bouts. Ok, du coup, il y en a qui ont banqué pendant cette crise Covid parce qu'ils avaient moins de dépenses et qu'ils ont pu mettre de l'argent de côté. Et il y en a, au contraire, qui ont été tellement frappés, qui ont peut-être perdu des revenus, qui ont dû puiser euh, bah, sur leur maigre épargne. Et du coup, il y en a qui se sont appauvris. C'est ça que tu décris. Absolument. Et, et, et donc... Bon, les, les, les puissances publiques ont été en partie au rendez-vous dans, euh, dans cette crise. Hein, on pense euh, euh, aux, aux 100 milliards du plan de relance euh, français, bon, qui est allé sur plusieurs années. Donc ça ne veut pas dire euh, 100 milliards euh, cette année. D'ailleurs, il euh, y a plusieurs dizaines de milliards d'euros qui n'ont pas été décaissés euh, en 2020, contrairement à ce qui avait été euh, euh, acté dans les lois qui ont été votées par le Chut, Parlement. Je t'interromps parce que là tu, tu vas vers le plan de relance, j'aimerais qu'on y vienne juste après pour toi. Okay. Pour toi l'action du gouvernement elle n'est pas dans le chômage partiel parce que ça c'est quand même un soutien, un soutien fort à des, à des secteurs entiers de gens qui auraient pu avoir zéro revenu et qui se retrouvent quand même avec 85% de leur niveau de salaire et moi comme ça si tu me demandes l'action positive du gouvernement je dirais plutôt chômage partiel soutien partiel aux indépendants et quelques maigres coups de boost aux allocations et aux minima sociaux Alors abso non, mais ab Absolument, il faut, il faut le noter, et c'est l'une des grandes différences C'est euh, par rapport à la crise de 2008. On a appris de ça, notamment en France. On avait fait très peu de soutien euh, au, au chômage partiel, de facilitation du recours au chômage partiel à l'époque, et on l'a fait euh, euh, pendant cette crise. Et donc, on évite une forme de catastrophe gigantesque avec ce chômage partiel, cela dit le taux de chômage quand même passait de euh, 8% à 11% et donc euh, c'est donc important, c'était nécessaire mais ça n'a pas tout réglé et 3 points de chômage de plus c'est extrêmement conséquent euh, et donc c'est des situations euh, qui sont critiques pour, euh, de, non, pour de nombreux ménages, euh, je pense notamment euh, aux jeunes, je pense notamment euh, aux précaires, donc ceux qui, étaient, qui étaient juste en fin d'études, qui n'avaient pas encore d'emploi, qui auraient dû en trouver un, qui n'en ont pas, donc qui sont hors de ce filet de sécurité en plus de ça il n'y a pas de, de revenus on le sait il n'y a pas de rsa euh, pour les jeunes aujourd'hui donc là on, on est des gens qui sont complètement en dehors de ces mécanismes qui ont été pensés pour ceux qui étaient en emploi ou pour lesquels on s'est dit bon bah l'activité va reprendre on va juste injecter du cash pendant cette contraction de l'activité. Mais pour les contrats précaires, les contrats courts et les étudiants, là on est vraiment face à, à, à un manque de, de, de ciblage, un manque de cash injecté pour, sur ces populations-là. Et la conséquence c'est quoi C'est 100 000 personnes de plus au RSA d'un côté pour ceux qui le, preu, le peuvent. C'est un taux de pauvreté chez les jeunes qui avait déjà explosé depuis 10 ans et là qui est exacerbé. Euh, avec euh, avec cette crise euh, cette crise Covid. Ouais, on avait reçu euh, il y a quelques semaines Tom Chevalier, un, un chercheur politique sociologue euh, chercheur à Sciences Po, spécialiste des politiques publiques de jeunesse, et il nous décrivait exactement ce que tu décris. Et encore quelques semaines avant, on avait euh, Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, qui lui peignit un tableau de de nouveaux publics qui euh, se retrouvent à l'aide alimentaire, qui se retrouvent à pas réussir à joindre les deux bouts, parce que des revenus sautent avec cette crise Covid. Du coup, oui oui, on comprend bien que oh, dans le bas de la distribution, chez les plus pauvres, bah, ce soit encore plus galère malgré ces quelques aides de l'État. Et du coup, euh, comme on a ce tableau-là, donc une, un accroissement des inégalités avec cette crise Covid, euh, bah, passons au plan de relance. Tu as été en train d'évoquer euh, les, les 100 milliards d'euros du gouvernement. Est-ce que tu euh, est-ce que tu juges que ce sera suffisant pour euh, refaire démarrer la machine et peut-être euh, bah, sortir ceux qui ont décroché euh, parce qu'ils sont plus pauvres avec cette crise Covid, est-ce que ça va suffire à les faire sortir de la galère dans laquelle ils sont tombés je, je vais répondre tout de suite, mais peut-être sur le panorama des inégalités, on a oui. parlé du bas, oui. mais parlons peut-être ah oui, une vrai. seconde de ce qui s'est passé en raison. haut, et ça permet de connecter avec le, le plan de relance, non, parce que, que il y a des milliards à trouver, et l'argent et, et, et magique, on, on, peut, on peut en discuter, hein, mais, mais il, est, il, est difficile à, il est difficile à trouver. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en haut de la distribution euh, des revenus des patrimoines pendant cette période, eh bien c'est euh, une croissance qui est assez, euh, assez phénoménale par rapport à ce qu'on voit sur le reste de l'économie. Hein. Les, les, les, les plus hauts patrimoines ont continué de croître de manière euh, extrêmement euh, intéressante pour, euh, pour ces individus-là. Si on prend les 100 milliardaires euh, européens les plus riches, donc rappelons-nous que l'économie européenne, elle Fait moins 7% dans son ensemble. Le PIB européen il, il, il chute d'environ 7%. Et bien, le patrimoine de ces individus là, lui, va augmenter de entre 2 et 3% sur la période. Sur la période, c'est à dire qu'ils ont un patrimoine aujourd'hui qui est 2 à 3% plus élevé qu'en janvier 2020. Vous avez 100 milliardaires européens qui accumulent entre janvier 2020 et aujourd'hui l'équivalent de un million de fois le revenu moyen européen. Et donc, donc, là, il y a une déconnexion qui est totale entre ce qui va se passer sur certains marchés financiers, sur certains cours boursiers, et, et, et par conséquent, dans les portefeuilles, dans, sur les, les actifs de ces individus, de ces multimillionnaires ou de ces milliardaires, et ce qui se passe dans le reste de l'économie. Et je pense que ça, ça connecte au plan de la relance, c'est-à-dire que... Dans une situation comme ça, peut-être que la moindre des choses, ça serait de se dire que euh, on, on va largement, massivement taxer les excès de profit, les excès de croissance des patrimoines. Et après, on peut même s'attaquer à la, à la question de est-ce que le niveau pré-crise n'était pas déjà trop élevé oui, par rapport à ce qui s'est passé depuis 30 ans Mais du coup, voilà. Donc. Pour, pour, pour aboutir sur le plan de, de relance, par rapport à, à, à ce panorama qu'on a esquissé ici, euh, le plan de relance sur les fameux 100 milliards annoncés par le gouvernement, il y en a moins de 1% qui sont dédiés à la question de la grande pauvreté. Donc ça, ça a été euh, largement relevé par euh, les, euh, les associations dans ce domaine. Il y a même une note de France Stratégie sur la question, hein, qui est censée être euh, l'un des, des organismes qui euh, aide, donc euh, associé au gouvernement pour l'aider à réfléchir sur ces sujets, qui note ce, ce, ce, ce déficit de, de, de, de cash pour les, les populations les plus précaires. Donc, 800 millions, 800 millions moins d'un milliard sur... sur 100 milliards on est à, on est vraiment sur on, on est sur des broutilles par rapport à l'ampleur du, du problème et du coup encore une fois l'idée là c'est que le gouvernement met le paquet sur euh, les, les, les les publics qui sont déjà en emploi mais on va oublier ce qui passe à travers euh, les, les, mailles, les mailles du filet. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que ça crée ça peut créer du chômage de longue durée, ça crée ce que les sociologues appellent effet de scarification, c'est-à-dire que vous avez une génération qui s'en prend plein la tronche et qui va ensuite euh, porter... Euh, les, les lésions de, cette, de, de, de cet épisode-là tout au long de sa vie. On le voit avec, euh, par exemple, aux États-Unis, après la guerre du Vietnam, vous avez tous ces GIs qui vont au Vietnam, qui arrivent dans une économie qui s'est effondrée, qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail. Et en fait, toute leur vie, ça va les suivre, euh, ces effets-là liés à ce qu'ils ont euh, ressenti dans leur, dans leur jeune âge. Et donc, il faut vraiment éviter ça. Il faut mettre le paquet davantage sur les jeunes et sur les publics les plus précaires pour l'instant, c'est n'est pas ce qu'on voit dans le, dans le plan de relance sur la question sociale. Mmh. – Et du coup, le plan de relance, il se concentre, bah tu t'as dit, sur les gens en emploi et puis sur des baisses d'impôts de, pour les entreprises. Ça, c'est quand même le gros du morceau. Et je crois que l'autre gros morceau, c'est censé être une relance vers des investissements. Mais, mais c'est ce que tu es esquissé. C'est 100 milliards, c'est pas 100 milliards d'un coup l'année prochaine. C'est 100 milliards étalés entre un peu 2020, surtout 2021, 2022 et un petit bout de 2023. Du coup, est-ce que tu penses que ce sera suffisant, ces baisses d'impôts sur les entreprises et ces plans d'investissement pour réamorcer la pompe et faire repartir l'activité Non, je pense que euh, il y a eu le même débat aux États-Unis hein, sur euh, Biden qui arrive au pouvoir et euh, combien de combien d'argent, de, combien de milliards de dollars il va devoir injecter dans l'économie. Et puis, il y a ce débat entre des économistes qui disent euh, « euh, Non, mais là, vous avez déjà injecté euh, plus de 1000 milliards de dollars américains, en rajouter euh, de, de, 2 500 milliards supplémentaires, euh, ça va être beaucoup trop. » Et puis, finalement, le choix que fait Biden c'est de dire je préfère risquer et les risques sont faits, mais je préfère risquer une surchauffe de l'économie que un nouveau, euh, une nouvelle situation de grande dépression. Et le risque, il est plus lié à la situation de grande, nouvelle grande dépression que de surchauffe si on injecte un peu trop d'argent. Le risque, c'est le retour de l'inflation. Les Européens, pour l'instant, ils investissent dans les ordres de grandeur 3 à 4 fois moins que ce qu'ont fait les Américains. La France se retrouve en fait dans ce, dans ce panorama euh, là, ce panorama européen, où on, fait ce, euh, où on est toujours extrêmement frileux. On a peur d'un retour de l'inflation qui, en fait, aujourd'hui ne voit, ne voit pas poindre le bout de son nez. On est plus dans une situation de déflation. Les prix ont baissé en 2020 par rapport à l'année précédente. Donc, c'est pas de l'inflation, c'est la déflation. Et le, la raison plutôt que l'idéologie, la raison, nous pousserait à finalement injecter de l'argent. Et si on voit que euh, l'inflation repointe le bout de son nez, bah, progressivement ou très rapidement, on, on, on réarticule, on change de braquet, on, on, on s'adapte. Mais aujourd'hui, on n'investit pas assez, ce qui va faire que l'Europe va continuer, donc ça, toutes les projections pour l'instant euh, le montrent, va continuer euh, ce qu'on a déjà vu en 2008, c'est-à-dire cette espèce de décalage entre le taux de croissance européen et le taux de croissance américain et là on est en train de euh, finalement euh, alors qu'on a tiré certaines leçons de nos échecs de 2008 là dessus on n'a pas tiré complètement la leçon de notre échec européen collectif de 2008 même si on a ce nouvel instrument donc d'endettement commun on s'endette avec tous les états de la zone euro sur les marchés donc ça ça rassure les marchés on s'endette à bateau bah en fait il faut, euh, faudrait utiliser ça davantage pour emprunter davantage et réinjecter massivement de l'argent dans l'économie. Mais ensuite, vient une question fondamentale. C'est que bon, eh bien, l'emprunt, euh, à un moment, on le rembourse. Ou alors, on peut l'annuler. Et là, on voit avec nos voisins européens que certains ne euh, veulent absolument pas euh, euh, faire des annulations. Par ailleurs, on peut annuler mais... les dettes publiques. Parce qu'on je... a, a reçu Nico Dufresne de l'Institut Rousseau voilà. qui nous parlait euh, bah, de cette mesure, et tu parles bien de ça, d'annuler une partie des dettes publiques contractées pendant le Covid euh, par les États européens. Absolument. Et moi, là-dessus, je pense qu'on euh, ne peut pas avoir ce débat sur l'annulation sans avoir le débat sur le, la question fiscale. Voilà. C'est-à-dire euh, dire explicitement qui va payer ces dettes. Et une partie des annulations, en fait, ce sont des individus euh, qui les payent. Ils ont, de ils ont vendu des obligations, euh, que les États doivent les rembourser. Si on annule ces dettes-là, eh ce sont des individus relativement aisés qui ne retrouveront pas euh, leur, euh, leur investissement. Je pense que l'arme la, fiscale, l'outil fiscal, ne doit absolument pas être oublié dans cette discussion-là. Il permet de gérer de manière très explicite, très claire, qui va payer, en fait, cette dette? Okay. Alors, attends, là, je te suis pas trop parce que il me semble que le, je sais pas ce que toi t'as en tête derrière l'annulation, euh, l'annulation des dettes, mais la, la proposition euh, défendue par beaucoup de monde, c'était d'annuler la part de dette publique détenue par la Banque Centrale. Et du coup, c'est la banque centrale qui a déjà racheté des titres de dette publique auprès des banques, des acteurs financiers ou des individus. Et du coup, c'est la banque centrale qui se verrait lésée de la quantité de dette annulée. Il y aurait pas, il y aurait pas d'individus qui seraient mis dans la merde et pas d'effet, si tu veux redistributif, de l'annulation des dettes publiques. Du coup, là, on parle peut-être d'une chose différente. Non, non, absolument. Et ça, c'est l'argument qui est fort des annulateurs entre guillemets, c'est de se dire qu'une bonne partie de ces titres là ont déjà été rachetés par la banque centrale et donc par conséquent euh, l'annulation de la banque centrale ne laisse pas directement en tout cas euh, les acteurs euh, économiques privés. Mmh. Mmh. Cela dit euh, l'argument qu'il faut avoir en tête c'est que tout ça je pense qu'on peut le faire et qu'on doit le faire cette annulation en tout cas partielle des dettes via la, via la banque centrale mmh. tant que on ne crée pas ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire beaucoup d'inflation. Donc tant qu'on ne crée pas d'inflation, on devrait pouvoir annuler ces dettes de la Banque centrale. Et moi, je suis favorable à ça. Seulement, le problème, aujourd'hui, c'est que cette décision, elle doit être prise à euh, la majorité du conseil des gouverneurs de la Banque centrale. Donc c'est important de faire ici euh, de la politique, dans le sens où il faut euh, sensibiliser ces gouverneurs, il faut leur dire « voilà, là, il y a vraiment un argument pour le faire. » Mais bon, il euh, y a aussi une question de qu'est-ce qu'on fait en France en attendant Et c'est pour ça que là je retire le débat sur la question fiscale, où ça on peut le faire sans attendre l'unanimité de cette instance qui par ailleurs est très opaque, qui n'a pas de contrôle démocratique, qui ne rend pas de comptes devant le Parlement européen. Ouais, tu parles de BCE. Euh, et du coup, par conséquent, parlons de la fiscalité, et une bonne partie de cette dette, on, on peut la faire rembourser, euh, par ceux qui se, sont, euh, qui se sont largement enrichis pendant la crise ou qui se sont enrichis au cours des 20 dernières années. Et ça, c'est totalement absent du plan de relance okay. et de la, toute la discussion sur, la finance, sur le financement de ce plan de relance du gouvernement. Rappelons peut-être que l'une des mesures qui a été adoptée en catimini en 2020, alors même que le gouvernement publiquement annonçait nous n'augmenterons pas les impôts pour financer ce plan de relance. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait Il augmente les impôts en augmentant, ou en tout cas en prolongeant la CRDS, euh, donc qui est une contribution de 0,5% sur l'ensemble des revenus, ouais, que vous gagnez 1000 000 euros ou que vous gagnez 1 million d'euros, vous allez payer le même taux. Donc c'est pas du tout progressif. C'est ce qu'on appelle une flat tax. Pour ceux qui ont vu notre vidéo, osons comprendre euh, sur le système fiscal, nous on l'inclut avec la CSG, parce que comme la CSG c'est des taux assez flat euh, et euh, qui sont payés sur tous les revenus et quelle que soit la quantité. Du coup, vas-y, il a maintenu la CRDS, le gouvernement. La CRDS était censée se terminer oui. euh, un peu après la fin du mandat de Macron et finalement elle est reprolongée euh, pour euh, plusieurs années ça c'est une augmentation d'impôts dans le sens où s'il n'y avait pas eu le vote de cette loi à partir de 2023 il me semble chaque français aurait eu un supplément de 0,5% de son revenu donc c'est une croissance de 0,5% c'est pas négligeable et ici donc on supprime euh, cette suppression donc on augmente l'impôt donc c'est en décalage avec le discours public et par ailleurs, ça permet au gouvernement de dire de continuer dans ce, dans ce discours, nous n'augmenterons pas les impôts. En fait, si, on les augmente sur tout le monde, plutôt que de penser la question de la justice fiscale, il y en a qui peuvent contribuer aujourd'hui au remboursement de cette dette, il y en a qui ne le peuvent pas. On l'a vu sur tous ces ménages qui se sont endettés, qui ont dû désépargner, comme disent les économistes, pendant, pendant cette période. Et du coup, toi, tu, tu milites pour quoi, comme, comme mesure fiscale, avec euh, tes collègues au laboratoire alors, je pense qu'il y a, il faut, faut penser le, la question fiscale dans un système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une mesure en particulier qu'il faut prendre, c'est un, un panel de mesures. Peut-être déjà revenir sur cette proposition du gouvernant, parce que c'est ça les termes du débat aujourd'hui, qui dit on va défiscaliser les héritages, c'est-à-dire on va Plutôt que d'augmenter les impôts sur les riches, on va réduire les impôts sur les droits de succession. Ça, je te coupe parce qu'on a fait une vidéo sur l'héritage, sur Osons Comprendre, et on montre bien que l'héritage, c'est un des trucs les plus injustes. Les revenus sont, sont déjà... Il y a des inégalités de revenus. Les 10% les plus riches captent beaucoup plus de revenus que les 10% de qu'ils devraient avoir. Les patrimoines sont encore plus inégalitaires que les revenus. C'est-à-dire que ce que les gens possèdent, c'est encore plus inégalitaire. Plus on est les riches possèdent une Grande partie du patrimoine, mais alors les héritages, il n'y a pas plus inégalitaire. Et donc la proposition du gouvernement d'augmenter la défiscalisation sur les héritages, ça va probablement augmenter les inégalités. C'est ça que tu allais euh, nous dire, j'imagine. Euh, probablement, très certainement, ça va augmenter les, les inégalités, puisqu'on fait une mesure qui euh, euh, n'atteindra absolument pas 50% des Français les plus pauvres et je suis assez euh, généreux en fait c'est peut-être plus 60% des Français qui ne seront absolument pas touchés par cette mesure et donc on va euh, défiscaliser toutes les donations au-delà de 100 000 euros euh, donc ce qui va vraiment euh, bénéficier à la moitié la plus haute de de la de la population hein. la, à peu près la moitié des Français n'hérite pas ou quasiment pas de euh, d'argent au cours de au cours de sa vie donc donc en fait on va accentuer le transfert des inégalités de patrimoine d'une génération sur une autre. Voilà l'état voilà, voilà du débat fiscal sur la fiscalité du patrimoine aujourd'hui. Et donc, la réponse à ça, il me semble, c'est de, de faire le même genre de mouvement qu'on voit dans les grandes démocraties européennes ou américaines après la Grande Dépression ou après le choc euh, 1900, euh, de la Seconde Guerre mondiale. C'est de dire on ne peut pas accepter euh, qu'une qu génération euh, porte le poids de cette crise pour toujours. Et on ne peut pas accepter que les plus modestes et les classes populaires portent le poids de cette, de cette reconstruction. Donc, qu'est-ce qu'on fait en Europe après-guerre Bon bah, On revient sur le débat sur l'annulation de la dette. On annule une partie de la dette et on met aussi à contribution les plus hautes fortunes pour rembourser euh, cette dette, avec des impôts euh, exceptionnels sur les, sur les hauts patrimoines, avec une fiscalité euh, sur les revenus, donc l'impôt sur le revenu, qui va atteindre des taux euh, très élevés. En Angleterre, on est proche de 98% d'impôts sur les plus hauts revenus. C'est quelque chose qui nous semble totalement, euh, aujourd'hui, ésotérique. Alors qu'on est aux états unis on est au cœur du réacteur capitaliste, entre guillemets. Et euh, aux états unis on va monter à des taux d'impôt supérieurs à 90% sur les plus hauts revenus. Les impôts sur l'héritage sont aussi très élevés à l'époque. Donc c'est tout ça qu'il faut repenser aujourd'hui. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Ce qui peut nous sembler, ou ce qui semble à certains, radical, en fait, l'est beaucoup moins dès lors qu'on regarde un petit peu notre histoire, euh, finalement pas si lointaine. Et ça, il n'y a même pas besoin de regarder très loin, très loin dans le monde, dans d'autres modèles économiques. Regardons l'économie mixte qui a été développée en Europe ou aux États-Unis depuis, depuis 50 ans. On avait des forts taux d'impôt sur les multinationales, donc ça c'est l'impôt sur les sociétés, oui. qui a dégringolé en Europe depuis 40 ans. Le taux a été divisé par deux, oui. parce que l'Europe a inventé un truc qui s'appelle la concurrence fiscale entre États. Et qui a inventé, l'Europe a inventé un truc qui s'appelle le paradis fiscal, ben qui n'a ça... pas besoin de palmiers, hein, il suffit de s'appeler Luxembourg, Pays-Bas ou Irlande. Euh, pour, euh, pour être un paradis fiscal, c'est quelque chose que vous voir. abordez souvent également. N'hésitez ah, pas à voir notre vidéo sur l'évasion fiscale des multinationales, on parle de tout ça, du coup absolument. Euh, c'est trop bien de t'avoir parce qu'on utilise vos data dans tellement de vidéos, c'est magnifique. Du coup, il continue. Bah, mais je, moi je suis super content <rire> que vous utilisiez ces data parce que c'est aussi pour ça qu'on les, qu les crée, c'est vraiment pour ouvrir euh, ces sujets euh, à, à, à, tous les, à toutes les personnes qui sont intéressées pour que chacun puisse se faire son propre avis moi, j'ai un avis sur cette, cette question-là, euh, des avis de propositions, de, proposition, de réformes, mais la base de mon travail, c'est que chacun puisse se faire son propre avis sur la base de données factuelles, données empiriques qu'on essaie de reconstruire. Et donc, la, aussi, le, la base de ce, de ce travail, c'est de montrer que ces taux d'impôt ont vraiment chuté, à la fois l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur l'héritage, tout ça, ça, ça, ça chute dans les, dans, depuis, euh, depuis 1980. Et donc, il s'agit aujourd'hui de les remettre à des niveaux euh, qui correspondent à quoi Un, aux besoins de financement, okay. et deux, au niveau d'inégalité de nos sociétés. Parce que dans des sociétés très inégalitaires, et aujourd'hui nos sociétés sont plus inégalitaires qu'elles ne l'étaient il y a 40 ans, mmh. bien, ça a aussi beaucoup de sens d'avoir des impôts plus progressifs. Parce que c'est là qu'on va trouver euh, pas mal d'argent. Et c'est là qu'on va pouvoir trouver cet argent de manière politiquement soutenable. Parce que qu'est-ce que fait l'Europe face à la baisse des, de l'impôt sur les sociétés depuis 40 ans Donc l'impôt sur les sociétés en Europe en 1980, il est à 50%. Donc 50% des bénéfices des sociétés, euh, des grandes sociétés, vont, euh, vont au fisc, la moitié. Aujourd'hui, en moyenne, en Europe, il y a 25%. Et la France est totalement dans cette moyenne. Macron est passé de 33% à 25% l'année prochaine. Donc plus qu'un quart mais l'Europe a ce système social à financer, on a parlé euh, du, euh, des, de, de, de, de tout ce qu'il y avait autour du chômage partiel donc ça c'est très récent mais avant ça il y a quand même ce système social, accès à la santé à l'éducation etc. qu'il faut financer à peu près 50% du PIB qui est prélevé par, euh, par les puissances publiques européennes et réinvesti en services publics bon, bah, si on a moins de recettes d'impôts sur la société il faut qu'on joue sur autre chose et donc ce qu'on fait, qu fait les Européens depuis 80, c'est qu'ils ont augmenté notamment la TVA, les impôts sur la consommation, qui a pris euh, plus de 3 points, 4 points, passé en moyenne de 17% à 21% en Europe. Et ça, c'est un impôt qui, qui récolte. Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros impôts en France. Ça récolte plus que l'impôt sur le revenu. Mais le problème, c'est que c'est un impôt qui est inégalitaire, qui va peser de manière disproportionnée sur les classes populaires et sur les classes moyennes. Et du coup, ça crée un sentiment d'injustice fiscale dont il est aussi souvent question il me semble dans dans dans tes travaux dans vos dans vos vidéos et et, et c'est quelque chose qui, sur le long terme, semble difficilement euh, soutenable à, à mesure que les inégalités augmentent. Donc, il y a vraiment ce besoin de repenser la fiscalité dans son, dans son ensemble, peut-être même baisser les impôts sur les classes moyennes et sur les classes populaires, en baissant par exemple la TVA sur pas mal d'articles euh, sur lesquels, aujourd'hui bah, on peut estimer que c'est articles de première nécessité, et, sur lesquels les impôts sont trop importants, mais en augmentant largement. Donc, les impôts Là, sur le sais. patrimoine... Ouais. Et, excuse-moi, je te coupe parce que je comprends qu'il faut augmenter les impôts sur le patrimoine, l'héritage et euh, les grandes entreprises euh, très profitables pour peut-être diminuer l'impôt sur les, euh, les classes moyennes et les classes populaires. Et du coup, euh, tu disais que c'était dans un but de justice, pour euh, rendre le système fiscal acceptable et aussi dans un but de réduire les inégalités. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, ça c'est une question qu'on a retrouvée euh, sur notre site, c'est une question de Catherine, euh, est-ce que, est-ce que les inégalités c'est mauvais pour la société et pour les gens? mauvaises conséquences, des conséquences négatives à un gros degré d'inégalité. Bah, un gros degré d'inégalité, ça met à mal la, la, la fabrique euh, démocratique. C'est-à-dire euh, que quand euh, quelques milliardaires ont assez de cash pour pouvoir s'acheter la totalité ou la quasi-totalité des titres de presse d'un pays, qui sont ensuite concentrés dans entre 4-5 grands manières de la presse, c'est le cas en France, malheureusement. Heureusement qu'on a des médias indépendants comme celui-ci euh, et quelques autres mais finalement par rapport à tous les types de presse euh, c'est trop peu beaucoup trop peu et eh bien certaines personnes vont pouvoir s'acheter euh, le droit d'intervenir dans les débats de manière euh, de, de, de manière pas forcément directe et souvent assez indirecte mais ça ça fait peser un vrai problème sur, sur, sur la démocratie et finalement sur la possibilité de reproduction de ce niveau d'inégalité. C'est Joe Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui parle de, cette, de ce cycle euh, de, de reproduction d'un fort niveau d'inégalité économique qui va induire une inégalité démocratique très forte, c'est-à-dire que certains vont verrouiller l'accès à la prise de décision, par exemple, en achetant des médias, par exemple en, influençant, en, en, en investissant beaucoup d'argent dans des campagnes de lobby pour que ce soit cette loi et pas cette loi qui soit votée. Euh, on peut le voir notamment hein, avec la question de la suppression de, de l'ISF qui, euh, qui finalement met plus de la moitié des Français euh, euh, en, en opposition. Hein, plus de 60%, 70% des Français sont contre cette suppression. Elle va quand même être, être faite. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi pour que ce soit cette réforme-là, cet ISF-là qui soit supprimée par euh, ceux qui ont, ceux qui ont non, les moyens. Ouais, je, je pense au financement de la campagne de, de Macron, hein, notamment des travaux euh, de, de, de l'économiste Julia Cagé, notamment avec la cellule d'investigation euh, de, de, de Radio France. Ouais, euh, et, et, et donc tout ça pour dire que, forte inégalité économique, forte inégalité démocratique, qui vient reproduire ce fort, et reproduire ou exacerber ce fort inégalité, niveau d'inégalité économique. Cela dit, toutes les inégalités ne sont pas en soi mauvaises, mais ce que nous dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est qu'elles sont bonnes si tant est qu'on peut les justifier, si tant est qu'on peut les légitimer par le bien qu'elles génèrent pour l'ensemble de la communauté et donc on peut accepter un certain niveau d'inégalité si tant est que cette inégalité-là va être bénéfique, c'est-à-dire peut-être qu'on peut effectivement se dire que ceux qui vont être euh, trouver des innovations extrêmement importantes pour euh, lutter contre le changement climatique et eh ben ils peuvent bénéficier un petit peu de ces innovations, plus que s'ils n'en avaient pas, euh, s'ils ne les avaient pas inventées mais il y a une limite à tout ça il y a une limite au, au méga profit, au super profit et, et c'est à ça que sert le système fiscal notamment, pour fixer cette, cette limite-là. Je comprends. Euh, mais du coup, là, tu challenges, tu challenges une théorie qui est mise en avant euh, bah, par Macron et par euh, bah, ceux qui le financent, c'est la théorie du ruissellement. Parce qu'eux, ils pensent qu'en euh, en, bah, en libérant euh, les revenus, la croissance et la richesse des plus riches, eh ben, ces, ces euros vont descendre petit à petit, irriguer le reste de la société et le commun des mortels. Quelle est ton opinion euh, sur cette prétendue théorie économique du ruissellement alors, je pense qu'il faut la replacer dans ces, ces grands mouvements de balancier que qu'on voit au cours du XXe siècle euh, en Europe et aux États-Unis. Et comment est-ce que cette théorie-là apparaît Elle apparaît dans les années 60-70, elle est véhiculée par des, des, des, des think tanks euh, euh, néolibéraux hein, qui sont créés après la guerre, notamment par euh, ce... Euh, cette, euh, économiste euh, au, euh, qui habite aux États-Unis à, à l'époque, euh, qui s'appelle Hayek, euh, et qui va créer euh, ou qui va inspirer la création euh, de plusieurs euh, institutions qui vont militer pour supprimer les impôts euh, sur les très riches. Pourquoi Parce que lui et euh, les personnes qui sont dans son entourage euh, ont très peur que l'Europe et les États-Unis en fait deviennent euh, une Russie communiste. Et du coup, euh, ils, ils, ils ont une vision très stratégique de la chose en se disant euh, les keynésiens de l'époque, les économistes de gauche, sont beaucoup plus forts dans les débats publics que nous, les néolibéraux. Et donc, ils vont former, euh, et donc, c'est la fameuse société du Mont-Pèlerin, c'est-à-dire une société qui va regrouper des économistes, qui va regrouper des, des, des, des, des grands industriels, qui va regrouper des politiques, qui va regrouper des journalistes, pour structurer un message nouveau message politique qui soi-disant est un message pour libérer l'économie du risque de lié au socialisme et ce message va être euh, la taxation c'est contraire à la liberté. Okay. Et donc voilà, en 10-20 ans, ce message va se structurer, il va devenir assez important dans les médias et puis en 1970 quand les chocs pétroliers arrivent, quand il euh, y a moins de croissance et eh bien vous avez un Reagan, vous avez une Thatcher qui arrive avec ce message, mais voilà, pour retrouver la croissance, eh bien libérons les freins à l'entreprise et réduisons les impôts. Sous-entendu les impôts sur les très riches. Et eh bien ce qu'on on l'a dit tout à l'heure, l'impôt était très progressif à l'époque. Et à cette époque-là, on peut, on peut voir le stratagème, on peut comprendre d'où il vient, mais on peut aussi se dire, bon bah, effectivement, peut-être tentons cette, tentons cette vision-là de l'économie, peut-être que c'est ça qui va créer de l'emploi, qui va créer de la croissance pour les classes populaires et les classes moyennes. On peut y croire, je veux dire, honnêtement, sans forcément être euh, euh, quelqu'un qui va défendre les intérêts de ceux qui ont vraiment beaucoup de patrimoine. Sauf que ça n'a pas marché, okay. sauf que les pays qui ont le plus réduit euh, L'impôt sur les très riches sont ceux où les inégalités ont le plus augmenté, et non seulement où les inégalités ont le plus augmenté, mais où le revenu de ceux en bas de la pyramide a le plus stagné. Est-ce que tu peux nous, euh, nous donner quelques datas pour qu'on comprenne ça, yes. ce qui s'est passé à partir des années 80 euh, dans les inégalités Donc, les inégalités se mettent à réaugmenter depuis 1980, okay. en Europe, aux états unis après une phase de, de chute de 1914 à 1980. Cette chute est liée à la fois aux guerres et aux chocs économiques, mais aussi largement aux politiques d'après-guerre, oui. qui sont des politiques de justice sociale, de, de réglementation de, de plein de secteurs de l'économie, nationalisation d'autres secteurs, impôts progressifs, etc. Ça remonte en 1980, et je pense que là, l'un des faits, Majeur de l'économie depuis 40 ans, c'est ce qui se passe aux États-Unis chez les classes populaires. Ouais. C'est-à-dire que vous avez ce pays qui fait du Reagan à, à fond, donc qui réduit à fond l'impôt sur euh, les plus aisés, euh, à la fois euh, impôt sur euh, l'héritage, sur les revenus, etc. Ça devrait réussir de normalement. Et ça doit, normalement, ça doit ruisseler à, à max. Ça doit ruisseler énormément. Mais ça, ru, ça ruisselle vers le haut, en okay. fait. Ça, ça ruisselle pas vers le bas, ça ruisselle vers le haut. C'est-à-dire que la, la croissance est extrêmement forte en haut okay. et que pour la moitié la plus pauvre de la population, elle est quasiment coupée de la croissance aux États-Unis. C'est-à-dire que son, star, son revenu, dit autrement, son revenu en 1980 est quasiment strictement le même que 40 ans plus tard. Il n'y a quasiment pas de croissance. C'est très rare dans l'histoire économique d'un pays que vous avez la moitié de la population qui est coupée du processus de croissance économique. L'Europe, qui va un peu moins loin que euh, les États-Unis dans cette logique de déréglementation, de libéralisation, elle en fait quand même une partie. Hein. Et là, il faut être assez clair sur ce qui est fait en Europe, mais il faut aussi voir qu'elle en fait un peu moins. Et donc, elle arrive un petit peu mieux à produire la croissance en bas, notamment parce que vous avez toujours des politiques éducatives, vous avez toujours un service public de la santé, etc. Mais bon, l'Europe ne peut pas aujourd'hui se reposer sur ses lauriers parce qu'on voit qu'il y a aussi une montée des inégalités, il y a aussi des tensions qui sont en train de, de se créer. Mais tout ça pour pour, pour pour résumer le, le propos ici, mmh. la grande expérience néolibérale, consistant à dire ça va ruisseler et ça va ruisseler d'autant plus qu'on va réduire l'impôt, qu'on va libérer les freins à la libre entreprise et l'impôt sur les très riches, n'a juste pas fonctionné. Mmh. Et, ça, et ça, maintenant, on peut le voir avec ces 40 ans de données, de data et ces comparaisons entre tous ces pays. Mmh. Et donc... Si on pouvait, si certains pouvaient y croire en 1980, disons de bonne foi, aujourd'hui c'est extrêmement compliqué de, de pouvoir soutenir ça. Et donc il faut penser autre chose. D'autant plus dans un contexte où les États se sont appauvris. Ils se sont appauvris comment Eh bien en vendant à bas prix des euh, des, des bijoux de famille. Et en France, on discute encore aujourd'hui de, de continuer de poursuivre la vente de nos bijoux de famille. Je pense à la Française des Jeux, je pense à Aéroports de Paris qui sont vendus souvent à des taux qui ah. en fait sont assez bas par rapport à ce que ça coûte vraiment, ce que ça peut coûter dans le futur, Un ce EDF, type d'actifs-là. EDF, hein, regarde ce qu'ils font avec Hercule qui semble-t-il en train de changer de nom, on continue à privatiser, privatiser. Absolument, et souvent des entreprises totalement absolument stratégiques pour les questions de transition énergétique où, où ça aurait vraiment un sens industriel, stratégique de garder la main sur ces actifs, au-delà de la question de la comptabilité financière, de, du patrimoine des États. Et donc tout ça pour dire qu'on a besoin de nouvelles ressources pour créer un nouveau patrimoine public, pour pouvoir investir dans les services publics de demain, notamment les services publics de la transition écologique, que s'endetter pour créer ces nouvelles ressources, bon, ça peut être utile quand on s'endette à taux zéro. Mmh. Mais bon, même si on s'endette à taux zéro, laissons de côté une seconde la question de l'annulation de la dette, mmh. cet endettement, il, va être, il faut le rembourser à un moment. Mmh. Et c'est un petit peu ça, souvent l'arnaque, euh, c'est de dire, endettons-nous, endettons-nous, de toute façon, c'est à taux zéro, donc ça coûte rien. Non, ça coûte pas rien. À un moment, des gens vont le rembourser. Oui. Et si le système fiscal est injuste, et bien il va y avoir une injustice dans le remboursement de cette dette demain puisque ce remboursement se fera via un système fiscal qui est injuste. Du coup là je vais un peu revenir sur sur la connexion entre souscrire des dettes aujourd'hui où on est à taux zéro ou à taux négatif, c'est-à-dire que l'État est même payé pour emprunter de l'argent. Tu dis que si on souscrit des dettes maintenant, ben à un moment, admettons que la dette dure 10 ans, ben au bout de 10 ans il va falloir rembourser le paquet et comme un État ne rembourse jamais vraiment sa dette, il se réendette. Après, là tu dis qu'au moment où il va se réendetter, il va peut-être avoir des taux supérieurs et euh, pour payer ces taux supérieurs, on va peut-être avoir une politique fiscale euh, plus euh, resserrée ou euh, moins de ressources pour, euh, pour faire ce qu'on a à faire l'État. C'est ça que tu dis en gros. Absol Absolument. C'est-à-dire qu'on va se réendetter dans quelques années, euh, les taux vont probablement, euh, probablement réaugmenter okay. et donc euh, on va avoir une, une hausse de la charge des intérêts de la dette. Et donc, bon bah, soit on coupe dans les dépenses sociales pour rester à budget constant, soit, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on, euh, on, augmente, euh, on augmente les impôts. Et, et, et finalement, cette discussion sur augmenter les impôts et qui doit contribuer davantage que les autres à cette augmentation d'impôts, bah, il faut l'avoir aujourd'hui, il faut l'avoir de manière transparente plutôt que de la mettre sous le tapis. Et de laisser ça euh, aux générations futures sinon euh, en général bon bah ce sont les ce sont euh, les classes moyennes les classes populaires qui vont euh, qui vont passer à la caisse plus euh, plus que les autres donc euh, là bientôt on va passer à la partie euh, écologie transition énergétique et climat mais laisse moi juste résumer si j'ai si bien compris euh, ce vers quoi tu ce que tu proposes en révolution fiscale c'est de ne surtout pas refaire ce qu'on fait depuis des années c'est à dire baisser l'impôt sur le revenu des plus riches baisser l'impôt sur le patrimoine on a supprimé l'ISF et on a quasiment euh, enfin beaucoup érodé avec la flat tax euh, l'impôt sur le capital et euh, ne pas baisser l'impôt sur les héritages pour toi il faut augmenter l'impôt sur les hauts revenus augmenter et recréer un impôt sur les hauts patrimoines et augmenter l'impôt sur les hauts héritages c'est ça que je résume. Absolument, ça va totalement à rebours du sens de l'histoire, même déjà avant le Covid, de baisser ses impôts quand on voit les, ces inégalités qui augmentent. Donc on, on, il faut passer dans un nouveau cycle. Le cycle libéral, on a vu qu'il n'a pas fonctionné, en tout cas par rapport aux promesses euh, publiques qui étaient faites. Si la promesse était d'augmenter massivement la concentration des revenus et des patrimoines en haut de la pyramide sociale, bon, cette promesse-là, elle a été bien tenue. Et c'était peut-être d'ailleurs la seule vraie promesse. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que tant de gens se sont associés à ce message et ont, ont voulu soutenir ce type de politique, hein, qui ont été majoritaires dans plein de pays, aussi des gens qui avaient peu de patrimoine, aussi des gens qui avaient peu de revenus C'est bien, bien parce qu'il y avait cette promesse publique qui était de dire « ça va augmenter la croissance du bas ». Et cette promesse n'a pas été tenue. Donc, il faut inverser la tendance. Et du coup, effectivement, il faut penser à ces différents types d'impôts. Euh, il faut penser à la fois à l'héritage, à la fois aux revenus au revenu des sociétés, aux oui, revenus des multinationales, et à la fois, et je pense que c'est très important, euh, au patrimoine tout au long de sa vie. Et donc là, la France avait quand même cette expérience d'impôt progressif sur le patrimoine qui a été sabordée par, euh, par la, la majorité actuelle en utilisant des arguments qui sont assez fallacieux, consistant à dire cet impôt-là, il fait fuir tous les milliardaires du pays et il, il, et il empêche, il est responsable de tous les maux euh, des entreprises dans tu ce pays. Gagner, en, en réalité, la, la France, c'est quand même le, le, le pays d'Europe où les milliardaires sont les plus riches, on, on l'oublie souvent. Euh, mais parce qu'en partie les, les médias <rire> détenus par ces mêmes milliardaires nous disent que euh, tout va très mal et que en fait, les freins à l'entreprise sont très forts. Mais en vrai, la France est le pays d'Europe où les milliardaires sont les plus riches et où euh, le nombre de multimillionnaires euh, créés au cours des 15 dernières années, hein, donc pendant l'ISF, a ouais. été l'un des plus élevés en Europe. Donc en fait, les milliardaires et les multimillionnaires français se portaient très bien quand on a supprimé l'ISF. Contrairement à ce qu'on a pu entendre dans, dans un certain nombre de discours et de débats pour essayer de justifier, parce qu'il faut toujours justifier ces politiques fiscales, euh, mais bon, manque de pot, euh, ces arguments euh, tiennent pas vraiment la route. Ah, il bah, y a vraiment un taf à faire sur la réinformation et les médias euh, bah, du coup c'est un plaisir d'en de, bah, parler avec toi aujourd'hui maintenant passons un peu à un autre pan euh, de ton boulot euh, sur le climat et la transition énergétique euh, t'as beaucoup beaucoup travaillé sur les inégalités d'émissions de gaz à effet de serre et je t'ai entendu prononcer un mot comme ça au détour d'une interview juste avant euh, tu as dit un service public de la transition énergétique euh, qu'est-ce que tu as en tête derrière ça et euh, en quoi est-ce que ça se connecte à la question des inégalités d'émissions de gaz à effet de serre Alors, aujourd'hui, les 10% euh, les plus riches euh, du monde émettent à peu près la moitié des, euh, des émissions de, de gaz à effet de serre mondial. Donc, l'inégalité des revenus des patrimoines, on la retrouve aussi sur cette inégalité très forte des consommations carbone, de la responsabilité liée à la pollution, euh, à la pollution euh, carbone. Donc, quand on met en place une, une taxe carbone, euh, qui va en fait largement venir taper sur ceux qui n'ont pas d'alternative pour se déplacer, pour aller euh, au boulot, pour aller déposer leurs enfants euh, à l'école. Euh, Ce n'est pas forcément la meilleure euh, solution, surtout quand on utilise l'argent de cette taxe carbone pour financer la suppression de l'ISF. Hein. C'était 4 milliards d'impôts liés à l'introduction, la, à l'augmentation enfin, de cette taxe carbone en 2017. Et c'était à peu près 4 milliards de suppression de trous liés à la flat tax, à l'ISF et euh, aux mesures, euh, nouvelles mesures sur la fiscalité du, du capital. Ça, du et carbone, du coup... les gilets jaunes en tête bon. J'ai totalement les gilets jaunes en tête qui disent pas on ne veut pas d'écologie. Ils disent on ne veut pas d'écologie sans justice sociale. Et le, les 4 milliards d'euros liés à la taxe carbone aurait pu être réinvesti pour aider ces ménages contraints à changer de bagnole ou pour aider les communes dans lesquelles ces ménages habitent à développer des solutions de transport alternatif ça peut être du transport en commun ça peut être des solutions innovantes d'autopartage ça peut être beaucoup de choses mais c'est pas ça qu'on a fait on n'a pas réinvesti cet argent là où il aurait dû être investi et euh, il y a, quand, quand je parle de service public de la transition énergétique, c'est vraiment penser ça dans c'est penser l'écologie au prisme de la justice sociale. Et donc c'est, par exemple, penser la question de la rénovation thermique à ça. des logements, ce qui va, ce qui va vraiment permettre de changer en fait euh, euh, nos, nos manières de consommer. En rénovant un logement, on va consommer moins d'énergie, donc on n'a plus besoin finalement de payer la taxe carbone puisqu'on va plus chauffer au fioul, puisqu'on aura besoin de moins d'énergie pour se chauffer. Mais sauf que les ménages modestes, les ménages précaires euh, n'ont pas nécessairement les ressources, ne peuvent pas s'endetter pour faire en place des travaux qui peuvent coûter plusieurs dizaines de milliards d'euros par logement. Et les sommes, les montants mis en œuvre proposés par la puissance publique pour, euh, pour faire ces rénovations sont insuffisants. Et le gouvernement n'arrive même pas aujourd'hui à atteindre les objectifs de rénovation qu'il s'est lui-même fixés. Ouais, on a fait une vidéo à ce sujet sur Osons Comprendre et c'est criant. Il, on est censé atteindre 750 000 rénovations, là on est timidement à 200 000. Il n'y a que ah. le logement social qui est moins pire, mais toutes les, toutes les rénovations dans le parc privé, on n'y est pas du tout. Les dispositifs ne fonctionnent pas, il n'y a pas les montants, il n'y a pas les subventions, on cible mal les logements. Ouais, non, c'est un vrai fiasco. Et bon, as une opinion d'ailleurs sur... On est à le... peu près à un tiers de, de, de, de, des, des objectifs euh, ciblés qui sont d'ailleurs pas forcément euh, à Niveau de, de, du niveau de, de réduction des gaz à effet de serre dont on a besoin, mais est, on est à un tiers. Et finalement, sur, sur, la, sur la loi climat aujourd'hui, au niveau des investissements totaux mis sur la table par le gouvernement, on est aussi à peu près à un tiers ou un quart de ce qu'il faudrait pour vraiment... Euh, atteindre la réduction de nos gaz à effet de serre d'ici à 2030, telle tel que, tel qu qu'elle a été qu'elle a été fixée entre 1990 et 2030, 50%, 55% de, de réduction. Et donc, tout ça pour dire qu'on a besoin d'un service public de la transition écologique, mais aussi, ce service public est aussi là pour empêcher la création de nouvelles inégalités demain. Pourquoi je dis ça Parce que si aujourd'hui, on est en train de... voilà, Il y a des révolutions technologiques qui vont être en cours, des révolutions dans la manière de se déplacer, dans la manière de consommer, et tout ça, ça peut créer de nouveaux acteurs qui peuvent devenir des acteurs en situation de monopole et qui peuvent concentrer énormément de richesses et de ressources demain. Typiquement, penses, une manière de gérer la question carbone dans le transport, qui serait pas du tout, selon moi, la bonne manière, mais ça pourrait être de mettre le paquet sur la solution Tesla plus Uber. Vous avez une bagnole électrique d'un côté, vous avez l'utilisation de Big Data de l'autre, et vous allez optimiser les flux de déplacement avec des bagnoles électriques. Sauf qu'en faisant ça, qu'est-ce que vous faites bon, bah Vous allez concentrer beaucoup d'argent, beaucoup de patrimoine euh, aux, aux mains des actionnaires de ces deux gros groupes. J'ai pas très bien compris, ta solution Tesla plus Uber, ce serait que les gens n'ont pas de voitures individuelles, mais qu'il y a une flotte de voitures électriques Uber qui euh, nous déplace. et du coup, on se déplace tous en mobilité électrique et on a moins de voitures au total, puisqu'il y a une flotte de voitures auto-partagées par Uber, c'est ça Absolument, des voitures auto-partagées mais détenues par euh, un, acteur, euh, un okay. acteur privé. Ok. okay. Moi, si donc, ça me paraît pas si grave, mais je suis d'accord qu'il y a un problème de profil multinational, mais ce serait qu'en ville, ça ça veut quand même dire qu'on a plus de bagnoles d'essence ou diesel et qu'en même temps, on a moins de, de, euh, de voitures tout court vu qu'une voiture Uber ou un taxi, il peut suffire au déplacement de plus de personnes que si chacun a une bagnole individuelle. Du coup, moi, ça ne me paraît pas si pire d'un point de vue climat, mais je suis d'accord euh, d'être attentif sur les profits des multinationales. Ok, ça c'est bon. Donc, donc derrière, il y a quand même cette question de quelle nouvelle forme d'inégalité de patrimoine on va créer demain oui. Euh, euh, en suivant telle ou telle voie écologique aujourd'hui oui. Et je pense que c'est une question qu'on qu n'a pas forcément assez en tête. Je prends un exemple. Oui. La Suède, en 1970, décide d'investir largement dans un nouveau système énergétique. Et c'est un système énergétique qui va en fait euh, associer des, euh, des entreprises euh, publiques donc lié à chaque municipalité ou chaque région, pour mettre des gros tuyaux sous les routes et pour distribuer de la chaleur dans des réseaux de chaleur urbain. Okay. C'est de la chaleur qui est créée par des forêts renouvelables, qui euh, va euh, coûter moins cher que d'utiliser du fioul, et qui est détenue par la puissance publique. On aurait pu faire ça autrement. On aurait pu euh, euh, dire que ce sont des acteurs privés qui vont créer ces nouveaux réseaux les Suédois le font en créant finalement une nouvelle forme de richesse qui va appartenir à l'acteur municipal. Et je pense qu'il y a ici quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on va vers une nouvelle vision de ce que c'est qu'un système de production, de consommation de l'énergie, et en même temps, on va vers une propriété qui est collective, de ces systèmes décentralisés et de ces systèmes qui sont bas carbone. Bon, bah sur, le, sur la question des transports, sur la question de la production de l'énergie, aujourd'hui en France, il faut qu'on se pose cette question. Quand on parle effectivement tout à l'heure de la privatisation d'EDF, c'est pas franchement la voie qu'on est, qu est en train de suivre. Oui, bien sûr. Après, euh, le, je suis tout à fait d'accord sur les réseaux de chaleur. Le problème, c'est que pour faire des réseaux de chaleur, il faut euh, bah, produire de la chaleur. Et euh, en France, euh, on produit de la chaleur que dans assez peu d'endroits. Euh, c'est les incinérateurs. Donc, il y en a un à, à côté de Paris, à Ivry, il y a un incinérateur avec un réseau de chaleur. Il y a quelques villes en France où les incinérateurs sont connectés à des réseaux de chaleur, mais c'est pas systématique. Et sinon, euh, bah, tu as quelques industries. Euh, les, ce qui nous reste de sidérurgie, de cimenterie, qui produisent de la chaleur. Et sinon, c'est nos centres nucléaire ou thermique. Et euh, du coup, on, on va pas, je, je, je sais pas si on peut répliquer l'exemple suédois en faisant des massives centrales de chaleur bois, euh, en brûlant notre bois. Nous, on n'est pas sûr sûr, à osons comprendre que ce soit la meilleure solution pour le bois. On préférerait que le bois soit utilisé dans la construction, pour euh, qu'il qu garde son carbone dans les murs et qu'il garde le carbone ben, dans, dans le bâti, plutôt que de le brûler. Du coup, je sais pas à quel point c'est systématisable. Et puis l'autre truc, c'est que là, les, les réseaux, les, les producteurs d'énergie euh, privatisés, c'est les énergies renouvelables aujourd'hui. Si tu regardes qui détient euh, les parcs éoliens, les parcs, euh, les parcs solaires, c'est assez souvent euh, des privés. Et du coup, euh, on a, il faut, si tu veux parler de la propriété des systèmes de production d'énergie, euh, c'est pas sûr sûr que un, une montée en puissance massive euh, des énergies renouvelables et des petits parcs éoliens ou des petits parcs solaires euh, aille avec euh, la collectivisation, même la municipalisation Parce que pour le moment, ce n'est pas toujours le cas. Euh, je vous remarques, mais ça me paraît être des données actuelles du débat. Absolument. Et je pense que là, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est censé avoir un mastodonte de l'énergie en France qui s'appelle EDF, qui est un acteur qui est public, qui euh, depuis 20 ans, euh, quand même, met beaucoup de bâtons dans les roues pour le développement euh, des acteurs alternatifs. Et donc, on met tous nos œufs dans le panier du nucléaire en pensant que c'est une technologie qui est bas carbone, en oubliant totalement les risques, les autres risques environnementaux associés à cette technologie, sans même parler de l'espèce de, de, de scandale financier autour des coûts du nucléaire. C'est l'une des seules technologies bas carbone dont les coûts augmentent continuellement dans le temps, alors que la courbe de coûts des autres technologies renouvelables baisse. Mais là, on, a, on est quand même censé avoir cet acteur qui pourrait être mis à contribution dans cette transition, mais je veux dire vraiment mis à contribution, pas, euh, pas à la marge euh, en investissant euh, un, un pouillel de, euh, de son chiffre d'affaires, de ses investissements sur des technologies, euh, sur des technologies bas carbone. Peut-être un autre élément, je pense, qui, qui est intéressant, c'est euh, ce qui se passe en Allemagne autour des, des coopératives énergétiques, où vous avez en fait... Euh, un bon nombre des investissements euh, notamment sur l'éolien et sur le solaire, euh, fait au cours des 15 dernières années, qui est fait par, euh, non pas euh, de grands groupes euh, ou des sociétés, l'équivalent de sociétés anonymes, mais qui est fait par l'équivalent de SCOP, de sociétés coopératives où on est sur une logique de une personne ou un actionnaire, une voix, et non pas un euro, une voix. Ce qui va permettre des choses assez intéressantes, c'est-à-dire que les gens se sentent plus euh, euh, connectés à cette question de, du système de production, euh, plus euh, enclins à participer dans la prise de décision aussi euh, sur les choix stratégiques de ces coopératives. Et je pense que ça, c'est un modèle euh, qui pourrait être massifié, qui pourrait être dé euh, développé en Europe. Et peut-être enfin sur euh, le modèle français, Donc, je pense qu'il faut débattre de toutes les ressources euh, disponibles. On, euh, on, Aujourd'hui, on ne recycle pas assez, on ne fait pas assez de biodigestion, c'est-à-dire qu'on ne recycle pas assez les déchets français pour en, faire, pour en faire du gaz, pour en faire de la chaleur. Et par ailleurs, les forêts françaises, en tout cas par rapport aux forêts euh, suédoises, sont très peu utilisées. Et donc, sans utiliser la totalité des forêts françaises, il ne s'agit pas de dire qu'on va transformer le territoire français en grand champ d'arbres qui vont être coupés très vite et puis replantés très vite, etc. Il une partie de ces forêts-là pourrait être mise à contribution de notre dans, dans nos efforts de transition vers un modèle à la fois sans nucléaire et sans pétrole et sans gaz. Ok, bah du coup, euh, du coup je vais pas, on ne va pas rentrer dans le débat, mais juste, euh, non, c'est quand même bas carbone le nucléaire et on parlera de quel modèle de transition énergétique une autre fois. J'ai quand même une question qui nous a été posée euh, sur Osons Comprendre par Amish et elle est géniale. C'est est-ce que selon toi, euh, si on réduit les inégalités dans le monde, est-ce que ça va augmenter ou baisser les émissions de gaz à effet de serre parce qu'intuitivement si tu réduis les inégalités, bah, les pauvres ont plus de moyens et s'ils ont plus de moyens ils vont sûrement plus consommer, plus prendre leur bagnole, plus voyager et ça peut augmenter les, les émissions de gaz à effet de serre. et Du coup j'aimerais bien savoir comment tu connectes un peu tes deux pans de recherche, euh, bah, arriver à baisser les émissions de gaz à effet de serre et baisser les inégalités. C'est à mon avis une, une question fondamentale et, et, et c'est aussi fascinant de s'intéresser à, à ces sujets-là. Aujourd'hui, donc en Europe, en moyenne, on émet chaque personne 11 tonnes de carbone par an. Pour atteindre l'objectif climat fixé à Paris, on doit descendre à 2 tonnes de carbone par an. Et si on voulait euh, partager de manière totalement équitable l'ensemble du budget carbone, c'est-à-dire l'ensemble des tonnes qui restent à émettre, si on veut rester sous 1,5 degré, eh bien, il faudrait émettre chaque année une tonne par personne et par an. Donc ça, c'est l'objectif si on voulait vraiment un monde équitable. Euh, maintenant, aujourd'hui, vous avez des pays, comme l'Inde par exemple, où la moyenne euh, d'émissions par personne par an est de 1,5 tonnes. Et donc, augmenter les revenus des classes moyennes et des classes populaires indiennes, elle, ça va être associé, euh, dans les quelques années qui viennent, c'est difficile de faire autrement, à une hausse de ce niveau euh, d'émissions. Donc, dans ce cas-là, on a une association entre euh, baisse des inégalités mondiales ou baisse de la pauvreté et hausse, euh, et hausse des, de ces émissions carbone. Cela dit... La bonne nouvelle, c'est que euh, vous avez aussi beaucoup de politiques et de stratégies qui sont mises en place dans les pays émergents, qui sont des stratégies, modèles de développement différents de ce que nous, on a mis en place euh, quand on était au même niveau de développement. Donc, on peut faire euh, euh, ce que certains appellent « leapfrogging » ou du saut de grenouille, c'est-à-dire qu'on passe d'un modèle à un autre où on va directement mettre en place euh, des villes avec des réseaux euh, de transport urbain beaucoup plus efficaces que euh, ce, qui ont pu, euh, ce qui a pu être créé euh, par, par, par le passé. Après, de toute façon, je pense que si, si on accepte le fait que euh, eh bien, certaines populations qui sont modestes, qui sont classe moyenne inférieure, vont voir leur niveau d'émissions augmenté, ça veut dire quoi Ça veut dire que de l'autre côté, il faut qu'il y ait une très forte réduction des émissions chez les plus riches, chez, le, chez les 10% les plus aisés. et ça c'est l'enjeu qui devrait occuper, euh, qui occupe et qui devrait occuper encore plus les Européens, les Américains, hein, puisque dans les 10% les plus riches du monde, bon bah vous allez retrouver quand même la, la plus grande partie des populations européennes et, et américaines. Et aujourd'hui, bon bah on n'est pas encore vraiment sur euh, sur le bon trend au niveau de, de la réduction, la France on était censé faire 2,3% de réduction par rapport à l'année dernière on a fait 1,7 oui. entre temps on avait changé l'objectif on l'avait passé à 1,5 et donc on se dit c'est génial, on fait 1,7 c'est mieux qu'1,5 mais la réalité c'est que pour tenir nos, nos fameux, notre fameuse baisse de 11 tonnes à 2 tonnes, et eh bien on était censé faire bien plus cette année et donc pour, pour revenir à la question de départ c'est inégalité et climat, comment combiner les deux bah, La réponse, c'est qu'il n'y a aucun automatisme dans, dans la réponse à, à cette question. C'est qu'il euh, y a plusieurs manières de réduire l'extrême pauvreté, de réduire la pauvreté, il y a plusieurs manières d'augmenter les revenus des classes euh, moyennes, des classes populaires, et ces manières-là vont avoir des effets différents sur, euh, sur, euh, sur l'impact carbone. Si par exemple, vous faites des politiques massives d'investissement dans l'éducation, dans la santé euh, qu'à euh, travers cette politique massive eh bien, vous construisez à chaque fois disons vous êtes le gouvernement euh, indien vous construisez à chaque fois des bâtiments qui sont euh, totalement euh, neutres en carbone avec des matériaux qui vont être à basse euh, teneur en, en carbone Bon bah, ce n'est pas la même chose que si vous euh, dépensez euh, beaucoup de cash et, et, et qu'en euh, parallèle euh, eh bien, les, les ménages cibles vont acheter des voitures euh, qui sont très consommatrices euh, en énergie. donc Tout ça, c'est à penser dans le cadre d'un système de production. Il ne faut pas penser que la consommation, oui. c'est-à-dire euh, la hausse des revenus de certaines populations. Derrière, c'est qu'elle produit est-ce que ces, ces populations, ces individus-là peuvent acheter Donc, ça, ça dépend du cadre infrastructurel, industriel et technologique euh, en place dans un État à un moment donné. Ça, c'est très juste. Il y a, a Carbone 4 qui a fait une étude qu'on qu a utilisée dans une de nos vidéos, on comprendre euh, », sur bah, la part des petits gestes, ce qu'on peut atteindre comme réduction d'émissions individuelles par des choix individuels. Du coup, si tu ne prends pas l'avion, si tu ne manges pas de viande, si tu achètes peu de vêtements, etc., etc., tu peux réduire ta, tes émissions. Mais tu as encore au moins 60-70% des émissions qui sont collectives, qui dépendent du cadre sociotechnique, des services publics, de ce qui nous entoure. Du coup, évidemment, euh, tant qu'on n'a pas de politique ciblée sur ce cadre sociotechnique-là, euh, réduire les inégalités euh, ne va pas changer grand-chose. Ouais. Ok, bah, ça me paraît bien. Et peut-être et peut peut ajouter dans ce, dans ce, dans ce débat-là un, un point qui me semble important. Donc, jusqu'à présent, on a quand même largement pensé cette question carbone à travers, en France, en tout cas, à travers des taxes carbone. Oui. Et avec le succès qu'on connaît, c'est-à-dire, on va taxer le consommateur. Et souvent, le consommateur, il est contraint. Pourquoi est-ce que ce consommateur est contraint et pourquoi, finalement, est-ce que la taxe ne va pas euh, être un, un, nécessairement euh, être un, bonnet, un, un bon outil pour aider chacun à, à aller vers euh, ce fameux objectif de 2 tonnes par personne euh, et par an Eh et bien, et bien, parce que le système productif, lui, est toujours carboné. Et qui décide du système productif On l'a dit, la puissance publique, mais c'est aussi l'investisseur. Privé, C'est aussi, euh, euh, ben là, on est en train de connecter avec euh, nos Français, les 10 du haut, qui détiennent euh, plus, de, de, plus de 50 beaucoup plus que 50 60, 70 du patrimoine. Mmh. Mmh. Donc, ce sont ces mêmes personnes-là, ces, personnes ces individus-là, qui détiennent les choix d'investissement dans le système productif de demain. Et donc, ces personnes sont au moins co-responsables des émissions carbone, finalement, qui sont, euh, euh, qui sont émises par ceux qui doivent utiliser ce système produit déjà ou qui n'ont qui pas d'autre choix que d'acheter tel ou tel produit. Et donc, par conséquent, ça me semble logique aujourd'hui, quand on parle de réintroduction de l'ISF, de se dire, en fait, cet ISF, il doit être connecté à la question climat. Okay. Par exemple, en modulant, en créant un malus ou un bonus en fonction de la part de votre portefeuille d'action, de la, de, du contenu carbone dans vos actifs financiers oh. ou, du compte, ou, ou du carbone lié aux investissements qui sont faits par les entreprises que vous possédez. Yeah. Et du coup là on déplace un petit peu la focale du consommateur qui souvent est très contraint dans ses choix, qui n'a pas vraiment d'autre choix que d'utiliser ce que lui donne le système sociotechnique à un moment donné du temps, à la responsabilité un peu davantage vers celui ou celle qui prend les choix d'investissement, les décisions. Il y a la puissance publique, certes, mais il y a aussi l'investisseur privé dans les économies mixtes européennes dans lesquelles nous vivons. Je comprends, je comprends ton idée. Je pense que ça va être compliqué de faire un modulo d'ISF en fonction du contenu carbone d'un portefeuille d'action, mais c'est une bonne idée. Après, Alors, souvent, ça se heurte à... à, à tu vois, Les entreprises Ils disent euh, « oui, mais moi, je ne peux pas changer tout seul, il faut un cadre régulateur pour que toutes les entreprises entreprises de mon secteur soient soumises aux mêmes règles. Et là, tout d'un coup, quand il faut réguler, le législateur il se retrouve face à des lobbies et il dit « Ah non, je ne peux pas. » Les entreprises me disent que si on régule, si on est trop exigeant climat, c'est la fin des temps. Du coup, on est un peu dans un serpent qui se mord la queue. Les entreprises disent « Je ne peux pas bouger tout seul, il faut réguler. » Mais dès qu'il faut réguler, ils disent « Non, c'est impossible de réguler, ce sera trop dur pour nous. » Comment on sort de ce, de ce serpent qui se mord la queue et qui fait qu'on qu est dans une relative inaction ou dans une action qui ne va vraiment pas assez Vite. Euh, suite, au, suite au New Deal euh, ou suite à la Grande Dépression, quand Roosevelt fait son, fait son, fameux, euh, son fameux New Deal, euh, finalement, il, il, il casse un peu ce type de cercle vicieux et cet argumentaire consistant à dire Mais on peut pas mettre en place des impôts trop élevés sur les hauts revenus parce que sinon, euh, on va casser toute la machine économique et les gens, de, son, de toute façon, ne sont pas prêts. Il prend des mesures qui sont. Euh, euh lui il a un mot qui dit c'est des mesures qui doivent être fortes, qui doivent être radicales et qui vont permettre de changer euh, euh, finalement l'état d'esprit d'une partie de la population sur ces questions je pense que dans beaucoup de débats comme ça on, on, on se focalise souvent sur l'impossibilité technique à un moment donné du temps typiquement on se dit on peut pas mettre en place une taxe carbone euh, liée, au, une taxe sur le patrimoine un ISF carbone parce qu'on n'a pas l'outillage statistique on n'a pas la bonne connaissance de combien à de contenu carbone dans tel actif financier mmh. sauf que aujourd'hui on est quand même à l'ère du numérique à l'ère du digital c'est à la puissance publique de se créer les options permettant de construire euh, ces outils fiscaux et c'est d'ailleurs comme ça que ça a été fait historiquement avant qu'il y ait un impôt sur le revenu bon ben on n'avait pas de connaissances sur qui gagnait quoi et en mettant en place l'impôt sur revenu on crée en même temps l'observatoire qui permet de mesurer et de taxer ses revenus. C'est exactement la même chose qu'on doit faire sur le carbone, okay. et il n'y a, a rien qui nous empêche aujourd'hui de le faire, sinon une forme de volonté politique, et une forme de casser un petit peu avec les logiques, avec les logiques du passé. Euh, je comprends. Euh, là, on arrive un peu au bout euh, du, euh, de notre pause-déj. Euh, du coup, euh, j'ai une question. Est-ce que euh, tu est as des choses à ajouter, des, des points qu'on n'a pas abordés et que tu aimerais qu'on euh, bah, qu aborde ensemble avant, avant de se quitter Peut-être euh, peut dire que on sent que le vent est en train de tourner sur ces questions de fiscalité, d'inégalité, de, de redistribution, de progressivité. On le voit avec ce qui est en train de se passer de l'autre côté des États-Unis, hein, où on va investir beaucoup plus que ce qui se fait en Europe, ouais, et on va euh, utiliser euh, beaucoup plus largement l'outil fiscal et l'arme de la fiscalité progressive pour financer ces investissements. C'est hein, les propositions sur un taux euh, mondial, hein, sur, euh, les, les impôts, euh, sur les impôts sur les multinationales, donc euh, Biden propose un taux de 21% sur les multinationales donc ça veut dire que ça, ça casse totalement le modèle euh, du paradis fiscal irlandais ou néerlandais puisque même si Amazon va se localiser là-bas elle n'aura pas à payer 12% comme lui demande aujourd'hui euh, le fisc irlandais dans le meilleur des cas souvent c'est beaucoup moins mais 21% quoi qu'il qu arrive donc la différence sera payée au fisc américain pour financer ses grands plans d'infrastructure et c'est vraiment aujourd'hui important que l'Europe se saisisse de ce mouvement-là. C'est un peu dommage, c'est en fait fondamentalement très triste qu'il faille en passer par ce changement idéologique aux États-Unis pour le faire. Mais la question, ça va plutôt être une question de vitesse. C'est est-ce qu'on attend euh, deux mois pour le faire, ou est-ce qu'on attend cinq ans ou dix ans De toute façon, il me semble que ça va se faire. La question, c'est la, la vitesse. Et plus on attend, bah, plus on va perdre finalement euh, de temps, on va perdre... Euh, en en matière d'investissement, on va perdre potentiellement en compétitivité, en productivité, tous ces mots qui devraient convaincre peut-être ceux qui aujourd'hui ne sont pas convaincus de s'engager dans cette, euh, cette direction-là. Donc, il est temps de, de saisir ce, ce mouvement-là. On, on est quand même dans une phase euh, où il y a ce, ce mouvement de balancier idéologique, et on, le voit, ce, on voit que ça, ça se matérialise euh, euh, à fur et à mesure qu'on parle, aux Etats-Unis, bon, bah, il est temps pour l'Europe de saisir ça. Bah – Ça, je, je suis ravi que tu en parles, parce que c'est vrai que nous aussi, on sent qu'il y a plein de… Euh, le vent tourne sur les inégalités, la fiscalité, la conscience climatique, ça se perçoit de manière évidente, mais il y a des blocages, et du coup, une une, peut-être une dernière question, euh, parce qu'elle est très connectée à celle de l'évasion fiscale des boîtes en Europe, euh, comment faire pour que euh, l'Union européenne prenne des décisions fortes quand on sait qu'en son cœur… Il y a des, euh, des champions de paradis fiscal comme le Luxembourg, les Pays-Bas. Euh, comment ces pays-là vont, vont euh, oser prendre des mesures à ce point contraire à leur modèle économique et, comme on dit au foot, à leur ADN je, je comprends pas eh bien, comment il, faut, euh, il faut changer de logique. Il faut arrêter de se dire qu'on va trouver une solution à 27. Et Et il faut, si faut que les pays être... les plus lésés, qui sont les plus gros pays, hein, qui vont représenter France, Espagne, Allemagne, euh, Italie, euh, plus, de 60, plus de trois quarts du PIB de la zone euro, disent bah « nous, on avance ». Et on avance euh, que, vous êtes, que vous soyez d'accord ou non. Et la méthode, exactement la même que ce que fait Biden aujourd'hui sur les pays non américains. Et ça, ce n'est pas du tout contraire aux droits européens. C'est-à-dire que la force et la faiblesse de l'Europe, c'est qu'il y a cette question d'unanimité en matière fiscale. Donc, faiblesse parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord à 27, force parce que tout seul, vous êtes toujours maître de ce que vous faites, vous êtes toujours maître de votre code fiscal et vous pouvez, en tant que Français, on peut dire aux Allemands, aux Italiens, aux Espagnols, et ben on va dire la même chose. On va dire que les profits qui sont réalisés en dehors de nos frontières par nos entreprises seront quand même taxés à minima à 21%. Et on peut même aller au-delà, c'est-à-dire qu'on peut dire que s'il les... ne s'agit pas de nos entreprises, mais s'il s'agit de profits qui sont réalisés effectivement sur notre sol, mais qui sont délocalisés de manière artificielle, et il y a des manières de mesurer ça, je pense que vous en avez déjà parlé dans cette émission, et eh bien on va aussi les taxer, au regard de l'équité en matière fiscale entre les différents acteurs, les différentes boîtes, les boîtes locales et les boîtes multinationales, donc on va les taxer au même, au même niveau que les autres. Okay. Donc on va rapatrier, et donc ça, l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie pourraient le faire au 1er janvier de l'année prochaine s'ils le voulaient, et je pense que c'est comme ça que les choses vont se développer. Elles ne vont pas se développer si on doit attendre que les 27 sur les 27 se mettent d'accord, alors que certains pays ont tout misé sur ces stratégies d'évitement fiscal depuis 40 ans. Donc, ouais. c'est absurde de se dire que, comme ça, du jour au lendemain, ils vont changer. Non, il faut qu'on avance de manière un petit, peu plus, euh, un petit peu plus volontariste avec les pays qu'ils souhaitent, et ça tombe bien, parce que les pays qu'ils souhaitent, en fait, sont les gros pays, sont les moteurs de la création européenne. Et on pourrait aller jusqu'à le faire solo, selon toi On peut, tout à fait, et donc ça, c'est la, euh, la troisième étape de ce plan, en fait. Je pense que c'est important de toujours garder en tête l'horizon européen, c'est important d'un point de vue politique et stratégique de proposer à nos voisins, les gros acteurs, Espagne, Allemagne, Italie, de le faire ensemble. Mais s'ils refusent, eh bien, il faut également avancer tout seul. Et encore une fois, toutes ces mesures dont on parle, euh, d'abord les multinationales françaises avec un taux minimal, mais aussi ensuite toutes les multinationales qui opèrent sur le sol français, taxer les profits qui sont effectivement ça. réalisés en France, ça c'est uniquement ah. un changement de la définition de la base fiscale ah. euh, applicable à l'impôt sur les sociétés. Okay. On, ici, on est dans des niveaux hein, peut-être un peu techniques, non, mais, mais en a, tout cas la a, France peut totalement le faire ouais. si elle voulait au 1er janvier de l'année prochaine. Et du coup, ça veut dire que dans le débat public, dès que quelqu'un nous sort la carte de Yako au niveau européen on ne peut pas faire ça tout seul, il est, il est directement court-circuité, selon toi, ce, ce responsable politique, ce discours-là, il ne faut pas l'entendre ou pas lui donner trop de crédit, puisque ce qui est en jeu, c'est la volonté. Tu es un peu en train de dire que si on veut, on peut voilà, je pense que la, la, taxe, euh, la taxe sur le numérique, en tout cas le projet de taxe sur le numérique du gouvernement français, va dans cette direction, elle est juste beaucoup trop faible, elle ne elle, elle, elle s'attaque pas à l'ensemble euh, du problème de l'évitement, de l'évasion euh, fiscale, puisque les entreprises du numérique ne représentent que 1 vingtième du problème. Vous avez aussi Bosch, vous avez aussi euh, McDo, vous avez toutes les autres multinationales qui font les mêmes stratégies, donc cibler que le numérique ce n'est pas assez. Mais là on voit que... Un pays en fait, peut euh, avancer euh, seul, je pense qu'il doit le faire, et en fait, très vite, ses voisins vont le rejoindre. Pourquoi Parce qu'en fait, on a tous à gagner euh, les petites entreprises, les moyennes entreprises qui ne peuvent pas se délocaliser les contribuables immobiles, entre guillemets, qui représentent la majorité des contribuables en Espagne, en Italie, en France en Allemagne, euh, ont à gagner de ce type de mesures. Donc très vite, nos voisins nous rejoindront si on le faisait l'année prochaine. Ok, bah on va être attentifs à tout ça euh, pour euh, les discours de campagne de 2022, parce que je suis sûr que ce genre de débat va revenir et, et on va réentendre, mais on ne peut pas faire ça tout seul et du coup, gardons tout ça en tête. C'était un vrai plaisir de te recevoir ici, Lucas. Moi, j'ai appris plein de trucs, j'ai adoré cet entretien. J'espère que, euh, que toi aussi, que, les, que tout le monde aussi. Un petit rappel avant de se quitter, que bah, c'est grâce à notre site internet. Internet, osons comprendre que ces entretiens sont possibles. Sur Osons Comprendre, bah, vous allez retrouver le meilleur de notre boulot. C'est 50 vidéos exclusives où on va au fond des choses, où on essaie de regarder la littérature scientifique la plus au point, les meilleurs data, dont beaucoup de data du Labo des Inégalités Mondiales de Lucas. Du coup, on a, on a vraiment beaucoup de vidéos à découvrir sur l'énergie. Euh, là, vous m'avez vu avoir envie de réagir sur le nucléaire, le bois et tout. On a beaucoup traité des questions de transition énergétique, de climat, de l'histoire de la construction européenne, d'économie, il y a vraiment plein de choses sur Osons Comprendre, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour nous soutenir c'est grâce à ces vidéos que tout ce travail est possible, du coup ça c'était le petit instant pub, et puis aussi n'hésitez pas à partager euh, bah, cet entretien parce que je crois qu'on a appris plein de choses cruciales euh, en cette période, les vaccins Covid, les inégalités, la crise de Covid, comment y remédier, comment ont évolué les inégalités, comment elles se connectent à la question climatique, comment elles se connectent à la question européenne, moi j'ai trouvé que c'était un entretien super riche, donc n'hésitez à le partager bah, pour faire diffuser ces informations au plus grand nombre et en parler avec vos copains. Voilà pour la petite pub de la fin. J'en profite pour re remercier euh, tout le monde de nous avoir suivis et faire un bisou à Lucas. Merci Lucas et à tout bientôt. Merci Ludo. Bonne journée les amis. Ciao.